Alors bonjour, bienvenue dans cette quatrième euh, séquence sur euh, l'héritage et le lookup. Dans cette séquence, nous allons voir ce qui se passe quand l'algorithme de lookup ne trouve pas une méthode correspondante à un message. Alors on va voir que euh, il, le code, les classes, sont capables d'ajouter euh, du traitement pour euh, traiter le fait qu'un euh, message aurait été envoyé et n'aurait pas été compris. Alors si je reviens rapidement sur euh, l'envoi de message. On envoie le message AREA à l'objet Rectangle. L'algorithme de Lookup a pour but de trouver la méthode à exécuter par rapport à ce message-là. Donc L'algorithme de Lookup cherche dans la classe du receveur, c'est-à-dire colorDrectangle, une méthode qui s'appelle AREA. S'il la trouve, il l'exécute. Là, il ne la trouve pas, donc l'algorithme de Lookup va aller voir dans la super-classe. La méthode AREA est trouvée et elle est exécutée sur le receveur. Alors qu'est-ce qui se passe s'il si, euh, n'y a pas de méthode ARIA du tout et que l'algorithme de lookup euh, échoue Alors dans ce cas-là, on envoie euh, on envoie le message coucou à l'objet node1 et il n'y a pas de méthode coucou implémentée donc l'envoi le, de message se passe comment On envoie le message coucou à node1 on cherche coucou dans la classe node, il n'est pas trouvé l'algorithme de lookup cherche coucou dans la classe object, il n'est pas trouvé à ce moment-là la machine virtuelle Faro envoie le message « does not understand au receveur, donc à node 1. Donc « does not understand avec le message initial en paramètre, donc avec un « coucou Steph » en paramètre. Ici, si je le refais étape par étape, « coucou » est envoyé à node 1, « coucou » est cherché dans la classe « node » coucou est cherché dans la classe Object la méthode coucou n'existe pas donc le message not does not understand est réenvoyé, est envoyé à l'objet node 1 donc does l'algorithme de lookup va chercher une méthode does not understand dans la classe de node 1 does not understand n'est pas trouvée dans la classe node donc l'algorithme de lookup cherche does not understand dans la super classe la méthode does not understand est trouvée ou une méthode does not understand est trouvée dans la classe Object elle est exécutée donc, qu'est-ce que ça signifie Ça, ça signifie que euh, dans toutes les sous-classes de la classe Object, euh, on peut implémenter do understand pour avoir du comportement particulier qui va s'exécuter euh, lorsqu'un objet, euh, une instance de cette classe, ne comprend pas un message. Donc, sur ce slide, vous avez euh, les détails étape par étape de cet exemple que vous pouvez euh, relire. Do not understand, c'est un message comme les autres. Donc vous pouvez implémenter une méthode qui s'appelle « does not understand » et qui sera exécutée à chaque fois euh, qu'une instance euh, ne comprendra pas un message. Alors, on se sert de ce mécanisme dans, dans certains cas un petit peu, un petit peu compliqué, comme, euh, comme euh, les proxys, la délégation automatique, c'est-à-dire lorsque vous voulez qu'un objet, tous les messages qu'il reçoit soient transmis à un autre objet. Euh, dans ces cas-là, on peut utiliser ce mécanisme de « does not understand ». L'implémentation par défaut de « doesNotUnderstand not understand » se trouve dans la classe « object et cette implémentation par défaut lève une exception. Donc l'exception euh, s'appelle « message not understood ». Donc si la méthode « does not understand » de la classe « Object est exécutée, une exception est levée. Ça signifie que euh, le code que vous écrivez peut capturer cette exception comme, euh, comme il capturerait n'importe quelle exception et peut avoir du traitement particulier lorsque un message n'est pas compris. Alors dans cet exemple-là, on revient sur, sur la classe node, et on a une méthode say hello dans la classe node qui envoie le message coucou au receveur, donc à self. On a aussi une méthode welcome qui envoie le message say hello à self et qui fait un traitement particulier si euh, dans le contexte de cet envoi de message, euh, si un message n'est pas compris, il va y avoir du traitement. Donc là, sayHello envoie le message coucou à self. Coucou n'est toujours pas implémenté. Donc au final, la méthode doesNotUnderstand sera sera exécutée. Une exception sera levée, donc l'exception understood sera levée. Le code qui est ici avec onDo sert à capturer les exceptions. C'est l'équivalent de try catch en Java. Vous aurez euh, une séquence plus tard qui vous parlera des exceptions en détail. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de voir que ce code-là, en fait, c'est l'équivalent du catch de Java, donc c'est le code qui va être exécuté lorsque l'exception est capturée. Et donc, si on envoie le message « Welcome » à node 1, sachant que « Coucou » n'est pas implémenté, euh, on affichera dans la console le message « Something went wrong with a message ». Alors, ce que vous devez retenir, c'est que euh, lorsque l'algorithme Lookup ne trouve pas une méthode correspondante à un message qui est envoyé, un message Does not Understand est envoyé au receveur initial avec le message d'origine en paramètre. Vous pouvez implémenter une méthode doesNotUnderstand dans vos classes. A défaut, l'implémentation par défaut dans la classe Object sera exécutée. Cette implémentation par défaut lève une exception. L'exception s'appelle « message not understood » et le code que vous écrivez peut capturer cette exception et avoir des traitements particuliers lorsqu'un message n'est pas compris.